Salut Youtube Tu sais que je sors de mon jacuzzi super rarement Et c'est pour une game vraiment rare Avec un Toundra ramassé au sol Il est juste incroyable Je te laisse le découvrir Je retourne dans l'eau Déjà Quoi Vous avez vu les gars Je Et Quoi Il y a un autre ennemi les gars Il est juste là apparemment Et... Mais c'est moi où il faut plein de balles Oh ouais. Ah c'est comme ça. On va tomber ici les gars. On va, essa On va essayer de se, euh, se refaire la cerise. La fin de live de ce matin était épique. Et bien sûr qu'elle était épique. Ah ouais. Toi t'as eu les boules que je t'ai défoncé, t'as essayé de me retrouver. Et du coup je t'ai redéfoncé. T'es ma pute T'es ma pute T'es ma me. Quoi Qu'est-ce qu'on entend, les gars, comme propos Un avis de recherche a été lancé sur Rivality. Vous pouvez laisser tomber l'avis de recherche. Je l'ai trouvé, les gars. Cet abruti s'est dénoncé dans le chat. Il a été banni d'un ban avis. Et on lui souhaite le, le malheur sur, euh, sur tout ce qu'il entreprendra. Waouh. Ecoute-moi petit, écoute-moi gamin, je vais te raconter l'histoire où je me suis mis à se prier à deux mains. Chat, J'ai buté combien de personnes avec un seul chargeur là Par contre j'ai jamais fait de game avec, euh, avec ce, ce sniper Je pense que ce serait intéressant qu'on essaie de faire une game avec ce sniper Qu'est-ce que vous en pensez Ça pourrait être une bonne idée chat Va ça il va rater ça qu'il cam, il va hurler et il aura de quoi Demande de reconnaissance de la zone Je vais tout savoir pour... Le gaz se rapproche Changement de zone de sécurité Trop beau l'homme à la caméra Merci mec Je suis content de te plaire mec Je pense que c'est vraiment bien une petite game avec ça Je suis vraiment content, les gars, de pouvoir tester ce. Qu'est-ce que vous en pensez pour le moment de ce toundra On est, sur... On est sur ce. Oula On est sur ce toundra-là, les mecs. Voilà. Ça, c'est pour toi, Didier, pour la... pour la miniature. Il met des belles prunes, j'ai l'impression, les gars. Il est plus rapide qu'un quart. Il est plus rapide que Smart IM TV tiré du bas Oscar. Un peu, un peu lent par rapport au K31, il est un peu lourd aussi. Voilà, si, si on doit être honnête avec ce qui est en train de se passer. J'ai l'impression de tirer légèrement avant Pile devant sa tête quand elle va avancer Mais je me trompe apparemment Je sais pas si je dois mettre le viseur Un chouïa plus haut ou juste dessus oh, Je sais pas C'est quoi snipe C'est un Snape qu'on... Euh... C'est un, sni un snipe qu'on ramasse au sol, les gars. Le drone plus de à la base pour je me vois dessus, les gars. A la limite, s'il y a une balle avec laquelle j'avais un doux, c'était peut-être celle-ci. Mais je fous de ces prunes, par contre, avec le snipe ce soir. Ouh, Taux de précision, chaud, un peu trop élevé. Désolé les gars je t'en en réglé un truc Qu'est-ce qu'il veut Là où ça me fout les boules c'est qu'il m'a volé mon kill tu vois Ça m'a ça, ça abattu les gars qui me volent mon kill là Demande de tir sur ma cible. Bon, ça s'est bien passé les gars. J'aurais dû avoir un 18 e kill, mais bon, c'est pas grave. On est toujours avec ce sniper de base avec lequel on est vraiment décidé à faire une vidéo YouTube parce qu'on s'approche des 200 000 abonnés les gars, il faut pas l'oublier. 200 000 sur YouTube en, en même pas un an et demi les gars. Un travail de dur labeur. Didier n'a pas pu voir sa famille pendant 9 mois. Il a mis un coup de zizi, il a travaillé 9 mois dur et hop, là il travaille un peu moins. Quel feignant Tu t'es vraiment sympathique avec Bouzy sur le Z-Event euh, ça me ressemble pas Je pour bon me, je, je me lancer une grenade hein. Va euh... Attends Imagine y'a un sniper qui te vise Oh non Oh oui qu'est-ce que t'es lent Qu'est-ce que t'es lent gros T'es lent, lent, lent comme l'eau. Ouais, fou. Ouais, Écoute-moi, petit, écoute-moi, gamin. Je te montre mon dos pour que tu tires dedans. J'essaie des. J'essaie de le tuer avec. Oh, on sait qu'on peut. Genre. Aïe, aïe, aïe. Euh... Arrête! Si ce mec-là avait pas fait que me donner des coups de couteau, on serait pas mort tous les deux. Mais il a fait que faire. Ah, ah, ah, j'ai un joystick et là il m'assiste. Ah, je vais te découper. Je pouvais rien faire, j'étais cuit. Cuit, cuit. Comme du riz. Cuit. Quoi là, Il s'est déjà barré oh, trop cool. Je prends la wap et je prends quoi Je prends juste la wap si jamais. Miaou Miaou, miaou. C'est le bruit que fait le matou. Ma miaou. Miaou. Je te laisse m'en tirer 4 dessus et après c'est à mon tour. Oh là là. On t'en est à 3. J'en laisse une dernière frérot. Une dernière et après c'est à moi de tirer. On a un deal tous les deux. J'ai vraiment le Bon allez. Mec c'est C'était à moi on s'était mis d'accord Trop choqué. Euh, hashtag déçu. Ah. La vérité. Je pensais pas qu'il avait mérité de crever. Mais j'ai fini par le tuer. Ouais. Ouais. Waouh. Saut profond chaud. Fianzo, Abibi. Ouais, se faire tirer dans le dos. Ah, faut que j'arrête, les gars. Je trouve qu'on prend trop pour un mytho. Quand ce mec s'est échappé, je me suis dit, mais quel épervier. Puis on m'a retiré dans le dos et je me suis dit quel blaireau. Puis un autre gars m'a allumé. Il a fallu répliquer. Je lui ai tiré d'un lâteté. Ouais, ouais, ouais, ouais, ouais, ouais, ouais, ouais, ouais, ouais, ouais, ouais. Tiré dans le visage du camionnet. Ouais ouais ouais ouais ouais ouais ouais ouais ouais, ouais eh yeah. hey, frère ça brûle oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. T'as un vélociraptor derrière toi mon grand Ok. Je pense savoir où tu t'es caché. Tu vas sauter là, logiquement, non Pourquoi oh, tu fais pas comme les gens le... T'es ce genre de mec. T'es ce genre de mec super chiant. Putain. T'es dans l'angle T'es en haut dans l'angle Genre tu. En fait tu, tu comptes faire quoi Genre une surprise Mais c'est quoi ton IM Assist frérot tu, tu, tu pars pas là Tu pars. Tu, tu... T'es parti en fait C'est pas tu pars pas C'est tu es parti Ah oh, putain merci frérot Tu veux je t'aide Je voulais appeler un médecin les gars le temps, mec il a pris une tête. Top, une tête Ouais, elle était trop bien la game les gars elle était trop bien la game, juste juste la, la merde devant ma bouche, ça a été, ça a été un mauvais timing.